Là, vous êtes ici à l'initiative de l'association Utopia Lorraine, qui est la déclinaison régionale de l'association qui s'appelle Lisbon Utopia, qui existe sur toute la France, qui organise des débats, des conférences, des projections de films, des actions citoyennes, des actions alternatives. Et aujourd'hui, nous avons invité Étienne Chouard, afin de nous éclairer sur une réflexion sur la démocratie. La démocratie qui est un sujet central, et un sujet malheureusement trop peu euh, traité au sein des organisations comme les partis, les syndicats, etc. Et finalement il y a une soif des citoyens à se renseigner, à réfléchir, à inventer. Euh, des formes de démocratie, des outils démocratiques. Mais ça n'est pas si simple parce que nous sommes tous euh, extrêmement influencés par des propos euh, qu'on nous assène depuis longtemps, disant que nous sommes dans une, une démocratie, etc. Ce qui exclut la remise en question, la réflexion. Et c'est justement ce soir ce que nous allons essayer de faire tous ensemble avec à peu près une heure de la conférence d'Étienne, et ensuite, nous l'espérons, une large part au débat, et nous vous engageons à poser des questions ou à faire des remarques, en essayant de permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir s'exprimer. Alors comme vous êtes nombreux, ça ne sera peut-être pas facile, mais on va essayer, en tout cas essayer de, que certains monopolisent la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ce qui est une des constantes d'ailleurs en démocratie directe, c'est qu'on euh, redonne la parole à ceux qui ont oublié ou ont ou peur de l'apprendre. Et on leur redonne, redonne un, un sens euh, citoyen dans leur parole. Voilà, alors je laisse... Euh, la parole à Étienne Chouard juste je voulais dire une chose vous avez euh, près de la buvette une table vous trouverez des livres des éditions Utopia euh, des documents qui présentent l'association Utopia mais aussi des documents qui présentent une association des euh, citoyens, euh, Constituant. citoyens constituants, vous pouvez prendre euh, certains de ces documents pour éventuellement euh, les remplir, euh, les regarder, les renvoyer, faire partie éventuellement d'un collectif. Enfin, vous avez donc de la documentation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Je Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux, c'est une responsabilité. J'ai je... l'impression, je commence à avoir l'impression d'un peu radoter là, parce que je, je dis, j'essaye de me concentrer sur quelque chose d'important qui à mon avis va tout changer, mais du même coup à chaque fois qu'on fait une soirée, euh, a... il enfin, pour moi qui le répète, j'ai l'impression de radoter. Bon, je vais encore radoter un peu, mais ce que je vais faire, si vous voulez bien, c'est avant de, de passer au plat de résistance qui est euh, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie et en quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en avoir une vraie, euh, concrètement entre nous, sans, sans attendre finalement que les, les puissants du moment ou les élus du moment nous, nous, nous la donnent, cette démocratie. Avant, je voudrais vous, euh, vous parler des des livres qui me bouleversent en ce moment, et c'est toujours en rapport avec notre affaire de démocratie évidemment, et qui sont plus à tonalité économique. Alors je vais pas, ça ne va pas être long, encore que ça pourrait l'être, mais c'est vous qui déciderez avec les questions si vous voulez qu'on y revienne, mais je vais évoquer, si vous voulez bien, quelques bouquins assez remuants. Euh, compliqué de choisir un ordre parce qu'en fait euh, le tramage se fait sans, sans qu'il y en ait un qui soit supérieur aux autres. Je vais commencer par une bande dessinée étonnante qui s'appelle Economics, qui est tout à fait remarquable. Pour ceux qui n'aiment pas lire le texte et qui sont habitués à, aux images, euh, et j'en connais de plus en plus, hein, euh, euh, il y a à la fois les images, donc cette, cette présentation sous forme de bande dessinée et un fond qui est tout à fait remarquable. C'est très sérieux, c'est très bien expliqué. Euh, pratiquement pas trouvé d'erreur, peut-être une petite couillonnade de, au moment de la Révolution française sur Robespierre, mais de, rien, quoi, non, rien, rien de grave. Par contre, sur la contestation, sur l'interrogation du dogme libéral, du dogme de l'économie classique, c'est tout à fait remarquable. Ça reprend la science économique, entre guillemets, depuis les origines. Et euh, ça permet de comprendre les enjeux euh, je, je pense qu'un citoyen digne de ce nom euh, ne s'occupe pas que de politique euh, au sens des institutions, il doit aussi comprendre comment il se fait enfumer pour l'instant sur le plan économique pour l'instant les économistes sont à quelques, bon il y a des exceptions évidemment mais très souvent en tout cas les économistes à qui on tend le micro dans les médias sont d'une pensée prostituée, prostituée aux banques et c'est comme ça depuis le début hein. déjà Ricardo était fils de banquier et la, les, les plus grands économistes ont penser la théorie qui permet de pérenniser la puissance des puissants qui permet de rendre éternelle la puissance des puissants ce bouquin là est une façon ludique d'apprendre des choses importantes en économie Deuxième bouquin, alors là c'est vraiment bouleversant, moi je, je, chaque page je, ça, ça me remue en profondeur. Le, je dois avoir 200, 250 bouquins sur la monnaie, la création monétaire, et là j'en trouve un qui est euh, scotchant, voilà. il s'appelle 5000 ans d'histoire de la dette, et en fait c'est une histoire de, de la dette et de la monnaie, et des religions, et de la, la transformation de ce qui étaient nos obligations dans les sociétés primitives, en dette, avec une véritable démonstration que c'est non nécessaire. C'est-à-dire que notre, la, la prison dans laquelle nous vivons tient très largement au type de monnaie qui est en détente, euh, que, nous, que nous subissons, mais auquel nous pas, à laquelle nous n'avons pas réfléchi. On a... On n'a jamais eu de débat là-dessus, on n'apprend pas ça à l'école. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école et je ne l'ai pas enseigné puisque je ne l'avais pas appris que ce n'est pas au programme. Mais on a là une vision, une histoire et une vision anthropologique. C'est un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie les sociétés primitives, qui étudie les sociétés humaines. Et qui nous décrit les mécanismes économiques avec un regard qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'économie présentée, avec l'économie, le regard économique présenté par les marchands. Et on s'aperçoit, moi je m'aperçois à la fois des biais que j'ai subis quand j'ai suivi un enseignement, et puis des biais que j'ai emprunté moi-même quand j'ai été prof, je m'aperçois de biais considérables, et si vous voulez, ce n'est pas malin, ce n'est pas, pas, pas avec une mauvaise volonté, ce n'est pas méchant, ce n'est pas un complot, je veux dire, les profs qui enseignent ça ne le font pas parce qu'ils sont méchants, ils ont un projet de domination, il n'y a pas du tout, du tout, du tout, du tout. on apprend parce que moi j'ai enseigné ça parce que je l'avais appris comme ça, et ben, tous les profs font comme ça, hein. plus ou moins on réenseigne ce qu'on a appris correctement en y mettant euh, notre intelligence, bonne volonté, dévouement, bon, mais... C'est compliqué d'enseigner quelque chose qui est différent de ce qu'on a appris soi-même, vous savez. Donc, Et ce regard d'anthropologue qui... Euh qui explique que depuis un siècle, déjà, les anthropologues disent aux économistes, mais vous dites des bêtises, euh, l'humain le, le, le, n'est pas qu'un être égoïste, calculateur, qui ne pense qu'à ses intérêts, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, les sociétés humaines que nous observons, nous, anthropologues, ne sont pas des sociétés de calculateurs égoïstes, pas du tout. Les humains se donnent, et se donnent vraiment, euh, se, se donnent euh, volontairement et volontiers, les uns les autres, et le monde marchand est venu après, plus tard. Et, et la, la, le crédit, nous apprend cet anthropologue, a précédé la monnaie. Les humains commencent par créer entre eux des relations. Nous sommes des, des animaux relationnels, on a besoin de relations. Quand, la pire des tortures, c'est de nous priver de relations. Hein. Quand vous mettez quelqu'un à l'isolement, c'est pire que si vous lui faisiez des douleurs physiques. Nous avons besoin de relations. Et en fait, nos sociétés, depuis le début, mais, mais euh, depuis longtemps, euh, s'endettent les uns les autres, enfin, pas s'endettent, se, se, se lie les uns aux autres, et la monnaie apparaît pour, au moment où on, on commence à avoir besoin de comptabiliser ses obligations. Quand on, la, la monnaie sert à comptabiliser les dettes. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on parle de dette. C'est-à-dire qu'une obligation morale devient une dette à partir du moment où on la compte en monnaie. Tout ça est passionnant. Je, je le résume mal, je suis en train de le découvrir. Je voudrais juste vous lire un passage particulièrement bouleversant. Je trouve. Euh, après avoir euh, copieusement égratigné et déboulonné même le, le dogme libéral, euh il s'appelle Greber, David Greber, et vous trouverez sur le net des, des conférences parce que c'est un best-seller aux États-Unis, c'est en train de devenir un best-seller en Europe. Et il y a, il y a des raisons, c'est un livre qui est complètement subversif, il, il, il, nous, il nous réapprend un des fondements majeurs de notre société qui était complètement ignoré depuis que ce sont les marchands qui font les programmes à l'école et qui, qui, font, qui, qui, qui, qui finalement nous imposent des valeurs. Euh, nous avons désappris ce que nous apprend cet anthropologue. Et alors. Grébert parle d'un un, un, un grand anthropologue qui s'appelait Fröchen et qui, qui est en train de travailler, qui vivait avec les Inuits au Groenland. Et voilà ce qu'il raconte dans son livre de l'esquimau. Fröchen raconte qu'un jour, rentré bredouille et affamé d'une expédition de chasse aux morses, il découvrit que l'un de ceux qui avait fait une bonne chasse avait déposé plusieurs centaines de livres de viande. Alors Froshan, l'anthropologue, se, se répandit en, en remerciements. Et l'homme, l'inuit, celui qu'on considère comme un sauvage, quoi, hein, comme quelqu'un qui n'est pas encore éduqué comme nous, hein, répond, réagit avec indignation à ces remerciements. Ouvrez les guillemets. « Dans notre pays, nous sommes humains, » dit le chasseur. « Et puisque nous sommes humains, nous nous entraînons. » Nous n'aimons pas entendre quelqu'un dire « merci pour ça ». Ce que j'ai aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Ici, nous disons qu'avec des cadeaux, on fait des esclaves, et qu'avec les fouets, on fait des chiens. C'est-à-dire que quand ces gens-là, tout primitifs qu'ils sont, ont déjà compris, et en fait très tôt dans l'histoire des hommes, les hommes ont compris que quand on fait des cadeaux, avec l'idée qu'il faudra le rendre, on va, on va comparer nos puissances... Il va y avoir une inégalité de puissance et ça va finir en esclavage. C'est étonnant. Vous allez voir la façon dont il le décrypte ensuite, Grébert. La dernière phrase est un peu, donc là, c'est la fin de la citation de Binuit et c'est Grébert qui commente. La dernière phrase est un peu un énoncé classique de l'anthropologie. Et on trouvera de semblables rejets de calcul, de rejets de calcul des crédits et des débits, donc c'est le langage des marchands, dans toute la littérature anthropologique des sociétés égalitaires de chasseurs. Loin de se voir comme un humain parce qu'il peut faire des calculs économiques, le chasseur affirme qu'on est véritablement humain quand on refuse de faire ce genre de calcul, de mesurer ou de garder en mémoire qui a donné quoi à qui. Justement parce que ces comportements vont inévitablement créer un monde où nous allons entreprendre de comparer puissance à puissance, de les mesurer ces puissances et de les calculer et de nous réduire mutuellement à l'état d'esclaves ou de chiens fouettés par la dette. Non que cet homme est ignoré que les humains ont une propension à calculer. Mais s'il ne savait pas, il n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit. Bien sûr qu'on a une propension à calculer. Nous avons toutes sortes de penchants. Dans toute situation de la vie réelle, nous avons des inclinations qui nous poussent simultanément dans plusieurs directions différentes et contradictoires. Aucune n'est plus réelle que les autres. Les, les, les économistes libéraux prétendent que nous sommes des calculateurs, et uniquement, et que c'est ça qui permet de comprendre les hommes. Et c'est ça que... que que contestent les, les anthropologues en disant, il n'y a pas de société comme celle que vous décrivez, vous les économistes. Aucune euh, inclination, aucune envie de faire des choses euh, n'est plus réelle que les autres. Laquelle choisissons-nous comme fondement de notre humanité et laquelle plaçons-nous à la base de notre civilisation Telle est la vraie question. Enfin bon, bref, je ne peux pas développer. Euh, ce que je lis dans ce bouquin, à chaque page est bouleversant et utile pour fabriquer le monde euh, différent que nous fabriquerons quand nous réinstituerons nous-mêmes notre démocratie. Donc à mon avis, c'est totalement lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la, notre émancipation politique de notre émancipation monétaire. Il faut absolument que notre niveau monte et l'Internet nous permet... Je crois que ça c'est historique, je ne suis pas sûr que ça va suffire parce qu'il est bien possible qu'ils nous en privent avant qu'on ait réussi à s'en servir à grande échelle. Mais c'est à mon avis une nécessité absolue que nous fassions monter notre niveau sur la monnaie. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que la monnaie et il n'y a pas de meilleur. Je vous dis sur 200 bouquins, c'est le, le meilleur cours sur la monnaie que j'ai jamais eu. C'est remarquable. On comprend, mais ça se lit, se relit. Hein, chaque page la relis, je la travaille, je la souligne, ça se travaille. Mais euh, vous allez voir, votre niveau, ça, ça va monter. Et quand on comprend ce que c'est que la monnaie, on comprend qu'il est essentiel que cet objet euh, important soit sous contrôle public. Or, vous savez que la monnaie aujourd'hui est un un objet qui a été volé par des acteurs privés qui s'appellent les banques et qui euh, qui prétendent être les seuls à être capables de le gérer correctement ce qui est ce qui est une foutaise qui est un mensonge qui est un, un rapt le, le, aujourd'hui la monnaie est privée payante donc euh, ruineuse euh, euh, endettante donc aliénante euh, rare donc euh, chômagène, elle crée du chômage donc par, par construction, par, par, par la façon dont nous créons la monnaie. Euh, elle, nous, elle, nous, elle nous prive des signes qui nous permettraient d'avoir tous l'activité que nous voulons mener. Je ne développe pas. Si vous voulez, à l'occasion des questions, on, on, on y reviendra. Mais la, la compréhension en profondeur de ce qu'est la monnaie et de ce qu'elle doit être euh, va de pair avec notre mutation en constituant, dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que nous devrions muter en constituant, nous devrions... Ce n'est pas la constitution, notre solution. C'est nous ayant envie de l'écrire. Donc ce n'est pas un objet que je fétichise, c'est une vision d'une un, humanité qui, euh, euh, euh, fatiguée de se faire exploiter et assassiner pendant des, bon, maintenant à échelle industrielle dans les guerres, euh, pour éviter la prochaine guerre, et en essayant de le faire avant la prochaine, fait monter rapidement son niveau de conscience pour écrire elle-même, cette humanité, écrire elle-même les règles qui, les protègent, qui la protègent des... des affreux du moment. Troisième bouquin, alors ça aussi c'est bouleversant au dernier degré. Euh, Lo Surdo, euh, Domenico Loessurdo, un italien, euh, « Contre-histoire du libéralisme ». J'ai plusieurs contre-histoires du libéralisme à la maison, celle-là est vraiment décapante au possible. Je, depuis huit ans que je travaille sur les institutions, sur à la fois le, notre émancipation économique et notre émancipation, notre émancipation juridique, qui donne à une émancipation politique, euh, j'ai beaucoup travaillé sur, je travaille beaucoup sur Tocqueville, sur Hobbes, sur Locke, sur les fondateurs du libéralisme et sur leur discours sur la liberté. Ce que fait le surdo, c'est qu'il reprend chacun de ses grands auteurs, les uns après les autres, et il questionne qu'est-ce que c'est que ces libéraux qui nous chantent des des airs superbes sur la liberté, sur la, la, la résistance au despotisme, à, la, à, la, à la, nécessaire, euh, la nécessaire liberté de chacun, et qui sont tous esclavagistes. Tous les penseurs libéraux étaient libéraux pour eux, pour le peuple libre, comme ils disent, euh, euh, avec comme euh, toile de fond euh, l'esclavage pour le reste de l'humanité. L'esclavage et le génocide. Alors il explique, ça commence avec Grossius en, en, en, en Hollande, aux Pays-Bas. Euh, dès que les, dès que les, les marchands s'émancipent des rois, alors on a, on a les, les Hollandais qui se libèrent de Philippe II d'Espagne et qui donc euh, peuvent développer l'idée libérale, libérale entre guillemets et qui aussitôt se mettent à coloniser l'Afrique avec génocide et esclavagisme. Esclavagisme Racial. L'esclavagisme, c'est une vieille histoire de l'humanité. Mais l'esclavagisme racial, suivant, en suivant le, le sourdeau, bon, à vérifier, hein, peut, j'imagine peut-être qu'il peut se tromper ce gars-là. Hein. Je, je euh, comme comme d'habitude, quand je lis, je, je vais recouper, J'arrête pas de les tramer les bouquins, j'en je, fais un tissu hein, en les recoupant les uns les autres. Mais c'est extrêmement bien documenté. C'est vraiment très, très documenté ce qu'il raconte. Les, les Hollandais, les premiers, dès qu'ils sont libérés, d'un roi d'un roi qui, de façon absolue, les empêchait de mal faire. Aussitôt, ils se libèrent sous un drapeau libéral, soi-disant, qui consiste à se libérer, eux, au prix de l'esclavage de tous les autres, et d'un génocide, c'est-à-dire d'un écrabouillement, d'un massacre général de, des pays que, dont ils ont décidé de s'emparer. Euh, ensuite, quand Guillaume d'Orange, qui est un Hollandais qui devient roi d'Angleterre, parce qu'entre eux, entre, entre les couronnes royales, ils, se, ils étaient consanguins et s'échangeaient, faisaient leurs relations familiales pour conserver le pouvoir, je ne développe pas ça, mais en tout cas, Guillaume, Guillaume II, qui était un Hollandais, devient roi d'Angleterre de, roi et emmène avec lui, emporte avec lui le libéralisme. Et les massacres des Irlandais, génocide, alors ça avait commencé avec Cromwell, mais le, le libéralisme anglais est devenu lui aussi génocidaire et esclavagiste racial. Et quand ils sont partis ensuite coloniser les États-Unis, un nouveau génocide, cette fois-ci des peaux rouges, qui sont traités comme les Irlandais, l'horreur absolue. Tout ça au nom du libéralisme, hein, avec, je, je, je répète, les plus beaux chants, les plus beaux chants pour la liberté humaine qu'on ait jamais écrits, hein, les mêmes. Alors, ce qui vous, ce que je, ce, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que, moi je suis bien sûr sensible à ces chants de liberté que je trouve très beaux. Je voudrais juste faire attention, c'est à se méfier des escrocs, quoi, se méfier de ceux qui, qui ont des champs de liberté et qui, en fait, euh, sont, euh, au fond des choses, des esclavagistes. Je ne développe pas plus. Je, je, lui aussi, je trouve complètement bouleversant. Euh, euh, en fait, le, le, le salariat... À, à, très, très souvent semble être une version euh, dégradée de l'avagisme mais à peine parfois hein. je, en même temps je lis euh, tous les matins je me lis un peu de Germinal ça ne me calme pas ce truc là hein, parce que... et puis euh, je, je lis aussi euh, Congo euh, qui est un alors j'ai oublié de l'apporter celui-là c'est un quatrième que j'aurais voulu vous montrer c'est un, un belge qui a écrit ça qui est remarquablement écrit, c'est un écrivain, c'est écrit avec beaucoup de finesse, euh, c'est donc très très agréable à lire, sauf quand c'est absolument, absolument révoltant l'histoire de ce que les Belges ont fait au Congo, enfin de ce que Léopold II a fait au, au Congo. En fait, dès qu'un pouvoir est euh, hors-limite, c'est la cata pour tout le monde. Quoi, hein, je veux dire, donc c'est très très très important que nous apprenions, alors si on n'apprend pas à l'école, il faut qu'on se l'apprenne entre nous, que nous apprenions à limiter ces fichus pouvoirs. On a beaucoup à craindre de pouvoir sans limite. Or, ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, c'est une, une autonomisation des pouvoirs. Les pouvoirs ont une tendance naturelle à s'autonomiser. Et là, en ce moment, ils sont en train de s'autonomiser complètement. Le, le... Bien sûr qu'il va falloir qu'on se bagarre contre le traité transatlantique qui est une saloperie sans nom, qui est une trahison éhontée. Nos élus nous trahissent. Euh, ils, ils pactisent en secret contre nous. Okay. Bien sûr qu'il faudra se battre contre ça. Mais euh, le traité transatlantique, c'est qu'une conséquence. Euh, euh, il, faut, il faudrait... Absolument et urgemment, admettons en parallèle, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre contre le traité transatlantique, mais si on se bat que contre le traité transatlantique, ça va continuer. Je ne vois pas d'autre issue. Et je, je, je, sais, je sais que ça ne va pas être immédiat. Mais je ne vois pas d'autre issue que nous préparer, comme on se prépare à un entraînement pour un match de foot. On, va, on sait qu'il va y avoir un match, même si on ne sait pas exactement quand il va y avoir un match, il faut s'entraîner avant. On ne peut pas dire on s'occupera de la constitution le jour où on aura fait euh, la, la révolution, l'insurrection, qui va tout changer. Si on ne sait pas entraîner, on va se faire enfumer comme les Tunisiens se sont fait enfumer. C'est-à-dire que les Tunisiens ils se sont donnés un mal de chien pour chasser leurs tyrans. Et puis, et puis, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Deux erreurs, hein, ils ont élu leur Assemblée Constituante, et puis ils sont rentrés chez eux. Ah mais ben attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord, il ne faut pas élire l'Assemblée Constituante, parce que si vous élisez l'Assemblée Constituante, vous allez choisir parmi des candidats. Mais des candidats, ça va être des professionnels de la politique, ou des gens qui se destinent à la politique. Mais c'est précisément ces gens-là qui ne doivent pas l'écrire, la Constitution. Parce que la Constitution, c'est le texte qu'ils devront craindre. Donc s'ils l'écrivent eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre qu'ils ne vont pas écrire le texte dont nous avons besoin pour nous protéger d'eux. Je ne dis pas que c'est des, des crapules, je dis que c'est des gens qui sont en conflit d'intérêts et qui ne sont pas capables d'écrire une bonne constitution parce qu'ils ont, ils ont un intérêt contraire, un intérêt personnel. Comme un juge n'est pas capable de rendre la justice, même un bon juge n'est pas capable de rendre la justice pour sa fille. Et on ne lui en veut pas. On dit Oui, ok, euh, on ne dit pas que vous êtes mauvais juge, mais là, vous allez vous pousser parce que ce n'est pas, pas vous de juger votre fille. D'ailleurs, il va se récuser lui-même. Il ne va pas attendre qu'on le fasse parce qu'il a son honneur. Il dit mais Attends, mais je, je sais bien que je suis, je suis juge et parti. Je ne peux pas rendre la justice. Eh bien, un député, c'est pareil. Il ne peut pas écrire la Constitution. La Constitution, elle va le brider. Elle va le menacer. Elle va l'inquiéter. Une Constitution bien faite, elle va lui faire rendre des comptes tous les jours. Elle va le rendre révocable à tout moment. Elle va rendre le peuple, cette constitution, elle va rendre le peuple capable de prendre l'initiative contre lui député pour imposer une loi que lui ne veut pas ou pour interdire une loi qu'il voulait. Mais jamais il va vouloir ça. Il ne va, va pas le refuser parce qu'il est mauvais. Il va le, refu, il va le refuser parce qu'il est, il est en conflit d'intérêts. Mais il n'est pas en conflit d'intérêts parce que c'est une crapule qui a pris le truc et qui nous l'a volé. Il a pris, le, il a pris ce pouvoir-là parce qu'on lui laisse. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une constitution, on ne sait même pas à quoi ça sert. Alors, on est, on est bien mal pris pour, pour penser même l'écrire, vous pensez bien. Et à chaque fois que dans les journaux, dans les médias, ils en parlent, ben « Attendez, mais nous on n'est bon à rien, on est bon qu'à désigner des maîtres. » Ce que je suggère, ce qu'on a fait cet après-midi, mais, mais il faut pas attendre que je sois là. Si, si l'idée a besoin que je sois là, c'est mort. C'est une idée à la con. Ça ne marchera pas. Voilà. Voilà. C'est une idée, une idée idiote. Si vous avez besoin de moi pour écrire la Constitution c'est que je suis un gourou, c'est nul, Voilà, ça ne marchera pas. D'abord, je ne peux, peux pas être partout. Il faut que ce soit une idée qui soit suffisamment simple et puissante pour que vous vous l'appropriiez. Il faut la déchouardiser, il faut que ce soit votre idée. Euh, et si ça ne marche pas, ce truc-là, eh ben, c'est nul, ben, on fait autre chose, on essaye de faire autre chose comme ce qui a déjà été fait, je ne sais pas. Mais cette idée-là, il me semble qu'elle est prometteuse, elle est nouvelle, elle n'est elle est, elle est, elle est pas, pas encore testée dans l'histoire des hommes. Jamais on n'a eu... Enfin, je ne trouve pas ça dans l'Histoire des hommes. Non. Dans ce que je lis depuis Aristote, je ne trouve pas cette priorité. Il faut que si un peuple, non, si un groupe d'humains veut devenir un peuple au sens euh, noble, au sens euh, au, euh, au sens strict du terme, s'il veut devenir un peuple, il faut qu'il ait une constitution, et s'il veut une constitution, il faut qu'il écrive lui-même. Faire de ça une priorité en disant le, les premiers à être humains être des citoyens. C'est ceux qui vont écrire eux-mêmes leur, leur, leur constitution. Je ne le trouve pas dans la littérature. C'est une idée que je fabrique avec euh, je, des tas de choses que je prends à gauche, à droite. Hein. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé un truc. J'isole dans tout ce que je lis quelque chose qui me semble pas encore testé, pas encore, qui n'a pas encore échoué, et qui euh, prend le problème différemment en étant radical. Je prends le truc à la racine c'est impuissance de la Constitution, ok, d'où elle sort cette Constitution Qui l'a écrite Mais des parlementaires ben, ben, ben, C'est normal que des parlementaires aient programmé leur puissance et notre impuissance. Non, mais comment ça se fait que ce soit partout des parlementaires Partout, mais parce que partout les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une Constitution. de partout les gens renoncent. Les gens, les gens ne veulent pas, les, les gens, les humains, 99%, les gens ne veulent pas écrire la Constitution. Ben voilà la cause, et, et c'est bien de savoir. Enfin moi, il me semble que c'est, ça donne une pêche formidable de voir que la cause elle est en nous. Euh, si la cause elle était dans les élus, qu'il fallait attendre que les élus deviennent des, des, des gens tellement vertueux qu'ils soient capables de se faire un en disant je vais leur donner un le référendum d'initiative populaire, je vais leur donner la révocabilité à tout moment, je vais leur donner le non cumul des mandats et c'est eux qui vont décider de mon salaire. Et eux. si j'attends que les élus soient capables de se faire un comme ça, je vais attendre longtemps, ça n'arrivera pas. J'ai pas fini avec les bouquins. Il y a. Alors, il faut que je vous montre aussi le. Oui. Si, c'est pas possible que je l'ai oublié celui-là. Ah oui, voilà. voilà ça, c'est très important, Rousseau. Bon, Rousseau, c'est. Si on veut devenir constituant, il faut qu'on élue Rousseau. En tout cas, on ne va pas écrire ce qu'a écrit Rousseau, mais Rousseau a posé des problèmes majeurs. Rousseau a vu venir le capitalisme. Il l'a identifié, il a, il, a, il a vu que le luxe allait, allait dépraver nos mœurs, il a senti ça dès la naissance du capitalisme. Il a senti que la richesse était un problème pour les mœurs, que même la, même la culture, même l'art était mauvais pour les mœurs. Mais surtout la richesse et la réflexion sur la démocratie qu'il a menée, la réflexion sur la souveraineté populaire qui a aimée ensuite dans la Révolution française. Cette réflexion, elle est, elle est majeure, elle est complètement émancipante. Et parce qu'il a été repéré tout de suite comme quelqu'un d'extrêmement subversif, alors qu'il faisait partie des encyclopédistes. Hein, il, a, il a écrit un article passionnant, d'ailleurs, dans l'encyclopédie. Mais dès que les encyclopédistes, qui étaient des pourritures, j'ai hésité une seconde, hein, mais à peine. Hein. Mais qui étaient euh, riches et qui n'avaient pas de pouvoir politique. C'était le roi qui avait un pouvoir politique, et les nobles qui n'avaient pas assez de pouvoir politique à leur goût et qui voulaient le pouvoir à la place des nobles et des princes et qui ont affamé le peuple par les, les, la guerre des Farines, affamé le peuple pour qu'il se soulève contre ses maîtres pour prendre leur place. Et, et le peuple s'est bien fait avoir. Ok. Mais les, Donc les encyclopédistes qui étaient en train de préparer leur coup d'État, les Voltaire et compagnie. Voltaire, c'est une crapule, c'est un marchand d'armes. Hein un marchand d'armes, un menteur, un faussaire, quelqu'un qui, quand il recevait un bouquin de Rousseau, il recevait un bouquin, hein, publié, édité, il le lisait, il prenait du papier, il le recopiait, en virant ce qui était bien, en mettant des saloperies au milieu, plein de petites pépites de saloperies, des trucs insupportables, des saloperies, et puis il l'amenait chez l'éditeur et il le publiait au nom de Rousseau. Hey. Le, le, le parangon de la tolérance, de la, de la raison, de la, de, celui qu'on nous demande d'admirer comme, que, que, comme un modèle. Quoi, hein. Un faussaire, un menteur, un, bon, un, un, un, un, il, a, il a persécuté Rousseau. Je, je vous ai déjà parlé en conférence d'un bouquin, euh, alors oui, il est abîmé mon bouquin, hein, bon, mais, mais en poche il est costaud, hein, je peux vous dire, je garantis qu'il est costaud, 5 euros, le rapport qualité-prix est formidable, un des meilleurs bouquins. Tout Rousseau est bon. Mais l'explication de Joiry sur Rousseau, c'est plus que savoureux, c'est épatant enthousiasmant, c'est-à-dire qu'il articule le meilleur, c'est un best-of de Rousseau, mais bien articulé avec la pensée de ce salaud de Locke, de cette pourriture de Hobbes, de, tout, de tous ces crapules qui tournaient autour, qui cherchaient à naturaliser à l'impuissance naturaliser populaire. Tous, tous ces libéraux qui avaient autour de lui, là, tous ces physiocrates, tous ces gens-là, et les Hobbes, les Locke, tous ces gens-là, euh, et puis, et puis tous, les, tous ceux qui défendaient la monarchie absolue, cherchait à rendre éternelle la servitude populaire pour le bien, pour le bien de, de, de la petite clique pour qui il bossait dont il faisait partie. Euh, Rousseau était seul contre tous, enfin, ouais, pratiquement seul contre tous. Il y, avait, il y en avait d'autres, hein, comme Marat, qui sont venus après, mais euh, à l'époque, là, Rousseau, vraiment, c'était... Et le bouquin de joie est étonnant. Et alors, si je vous en parle, c'est parce que j'ai découvert un autre outil qui est un double CD. Donc ça coûte 3 francs 6 sous, hein. enfin on s'en fout, les euros ça sert à ça. Le, le, c'est des CD, ça s'écoute en voiture. Et ce bouquin-là, moi je l'ai lu, j'ai lu dix fois, hein. je l'ai lu, relu, relu, annoté réannoté. Mais quand on écoute le truc, c'est encore une dimension nouvelle. Vous êtes dans les embouteillages, vous ne perdez plus votre temps. Alors j'ai l'habitude, ça fait longtemps que j'écoute des conférences. Hein. En voiture, je vous conseille ça parce que c'est vraiment. c'est précieux. Mais. Là, vous avez un moyen de continuer à vous imprégner de Rousseau et de sa corrosité, corro, corrosion, euh, sa, sa force corrosive par rapport au système. C'est euh, <coughs> enthousiasmant. Bon, cela, j'en parlerai quand... à l'occasion des questions. Encore un quand même. Euh, vous connaissez Guillemin, Je... enfin j'espère que vous connaissez Guillemin. Si vous ne connaissez pas Guillemin, vous êtes un Vénard. Là, a... Votre vie va bientôt se transformer quand vous allez. Mais bon, même si vous connaissez déjà Guillemin, il y a un bouquin qui vient de sortir qui est exactement celui qui nous manquait. Guillemin, historien épatant, formidable, avait écrit, avait fait, avait enregistré sur le net. Donc avait enregistré la télé et c'est disponible sur le net. Une série de conférences sur Napoléon, une série de conférences sur la Commune, donc 15 conférences d'une demi-heure sur la Commune, une série de conférences sur l'avant-première guerre mondiale pour comprendre comment les crapules industriels et banquiers ont, ont, ont voulu financer et déclencher les guerres. Une, une série de 15 conférences aussi sur l'avant-deuxième guerre mondiale. C'est épatant, ces trucs-là, ça s'écoute, ça s'écoute ça s'écoute en voiture. Euh, euh, vous allez les écouter 3, 4, 5 fois, c'est inépuisable. À chaque fois qu'on l'écoute, on, on, on découvre des trucs nouveaux qu'on n'avait pas entendu à la première écoute, c'est enthousiasmant. Et puis il y a celle sur Tolstoy. Euh, y en a, moi j'avais gardé ça pour la fin en disant, Tolstoy, ça m'intéresse moyen, quoi, hein, la littérature. Bon. Mais c'est que Tolstoy, il, était, il a passé 50 ans de sa vie à écrire des romans. Ok, et paix, Anna Karenine ouais, okay. et puis à 50 ans comme Rousseau, à 50 ans il s'est retourné, il est devenu un art mais un art, euh, un art euh, dur hein euh, euh, il est devenu à la fois croyant donc une foi en Jésus euh, qui, qui fait le lien d'ailleurs avec Guillemin c'est pour ça que Guillemin en parle mais une détestation des églises et une détestation des gouvernements euh, c'est frais à lire, hein. Tolstoï. Après 50 ans, c'est, euh, enfin, c'est frais. C'est, oui, ça, ça, ça réveille, hein, ça et c'est tonique. Alors il y a énormément de, de textes de Tolstoy là j'ai apporté des petits euh, parce que je pèse lourd là mais il y en a un petit qui s'appelle l'esclavage moderne qui au oh, vitriol, au oh, vitriol, c'est vraiment euh, remarquable, un Tolstoy complètement méconnu et puis un autre qui s'appelle l'évangile, ah, bon, ben, moi je suis un manche curé quoi. Non, je, je suis complètement athée, je crois en ni Dieu ni diable, et que je vous parle d'un bouquin qui s'appelle l'évangile, mais c'est quelqu'un qui conchit les églises complètement, il a été excommunié pour ça, et donc il a réécrit l'histoire de Jésus, enfin le message de Jésus, expliquer aux enfants. Et en fait, je retrouve la morale anarchiste de Kropotkin. Ça, encore celui-là, c'est mes tout petits bouquins, ça. Hein, c'est rien du tout. Hein, mais c'est des fondements, ça. Moi, je, c la morale anarchiste de Kropotkin, ça, ça te bouleverse. Il euh, n'y a pas plus bon. C'est à la fois euh, gentil, intelligent, euh, euh, prometteur, ça peut marcher. Il euh, y a une pensée anarchiste qui est complètement, évidemment, euh, salopée par. Euh, bourgeois, hein, les possédants, quoi, qui ont évidemment très peur de cette, de cette façon de penser, mais euh, lisez-les avant de penser que c'est des terroristes ou des poseurs de bombes, parce que ce n'est pas des poseurs de bombes. Hein. Tolstoy, il n'y a, a pas plus inoffensif que Tolstoy, qui était pour la non-violence, qui, qui a beaucoup inspiré Gandhi, ils ont communiqué, enfin, ce n'est pas du tout des poseurs de bombes. Hein. Et c'est une pensée extrêmement stimulante. Il y a un, un rapprochement euh, moi, qui me paraît de plus en plus naturel, entre la pensée anarchiste qui se méfie des pouvoirs, qui se méfie des pouvoirs, de tous les pouvoirs, dès qu'un pouvoir et s'en méfie, avec la démocratie. Euh, la démocratie, c'est... Euh, on va exercer le pouvoir, nous, nous les 99%, même les 100%, il peut même avoir les riches avec nous, hein, euh, puisque ça va être une homme, un, un homme, une voix, hein, donc... Euh, 200 ans de démocratie à Athènes ont permis aux pauvres de gouverner pendant 200 ans puisque un homme une voix pour voter les lois ça donne les 99 qui décident de leurs lois alors je sais qu'à Athènes, on ne comptait pas les femmes, les femmes ne votaient pas, qu'il y avait des esclaves, que les Métèques, qui étaient non condamnés aux étrangers, ne votaient pas. Mais ce n'est évidemment pas ça qui m'intéresse. Ce que je dis, c'est que ce qu'ils ont fait marcher pendant 200 ans marcherait très bien aujourd'hui sans esclaves, puisqu'on a des esclaves de fer, que sont les machines, avec du pétrole, donc qui, qui, qui nous libéreraient beaucoup de temps disponible pour faire de la politique si on n'avait pas ces gredins de banquiers sur le dos qui nous piquent toute la plus-value, qui nous piquent toute, la, nous piquent tout, toute la, la richesse que nous créons. Et, et on n'a pas besoin d'en créer tant. On créer moins et vivre mieux si on n'avait plus ces parasites sur le dos. Donc, nous nous pourrions, excusez-moi, je mélange tout, mais comme je sais que j'ai qu'une heure, je sais, de, je sais de tricher en parlant plus vite. Le, non, ça, ça, je vais le renverser. Le, euh, donc, je, je reviens sur euh, euh, Henri Guimain. Euh, nous n'avions nous de la période de la... Alors, quand, quand Guillemin commence à nous parler de la Commune, euh, il, il fait un rappel des épisodes précédents en nous rappelant ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est super important pour comprendre aujourd'hui, de comprendre ce qui s'est passé vraiment pendant la Révolution française. Et pas le, le, le roman national qu'on nous raconte, que nous racontent les possédants pour nous faire, pour obtenir notre soumission, notre résignation. Non, non, le, ce qui s'est passé vraiment, c'est important de comprendre ça. Et je ne dis pas que Guillemin dit la vérité absolue la Il peut se tromper, hein, mais c'est un boulot important pour comprendre aujourd'hui et donc pour Pensez demain, imaginez un autre demain, c'est important de comprendre comment on s'est fait enfumer en 89 pour pas que ça recommence la prochaine fois. Et donc. Il y a une conférence sur la Révolution française et Robespierre qui dure deux heures, de, de Guillemin, qui est une merveille, je crois que c'est la meilleure conférence de Guillemin. Ça ne m'est pas arrivé la première fois, mais depuis la deuxième ou la troisième fois, je pleure à chaque fois à la fin, enfin, est vraiment, elle, est, elle est émouvante au possible. C'est vraiment une conférence importante, la conférence sur la, la Révolution française et, et Robespierre, elle est poignante. Mais on n'avait pas le, la série de 15 comme on avait eu sur la commune, sur le... le, le, le l'avant-première guerre mondiale, on n'avait pas la série de 15. Or, elle existe. Il, il, il a donné cette série de 18 conférences, et on ne l'a pas en vidéo, on ne l'a même pas en son. Elle doit exister en son, parce que le gars qui a, qui a pris en note, il doit bien l'avoir enregistré, le truc. Donc, on va peut-être finir par retrouver ça. Mais pour l'instant, existe... Le bouquin de Guillemin qui s'appelle 1789-92. Ça, c'est la première fausse révolution, c'est la révolution des riches, des riches qui prennent le pouvoir aux nobles et aux princes. Et puis 1792-1794, qui, qui sont les deux ans, les deux seules années de la République depuis de 200 ans, où le peuple a vraiment été représenté par des gens qui cherchaient. Alors, ça se discute, je sais qu'il je, je qu y, qu y a des débats et ça m'intéresse de savoir en quoi, on, même avec Guillemin, on se fait encore enfumer et où il y a des. Des gens qu'on considère comme des héros Moi, pour moi, Robespierre. Je, je sais bien que personne n'est parfait, mais Robespierre me paraît être une, une figure tellement incorruptible, tellement dévouée que j'ai du mal à lui reconnaître des vices. Mais c'est c'est c'est pas bien parce que il a, il a sûrement des vices, hein, puisque personne n'est parfait. Donc, il faudra, en discutant, arriver à savoir où est le vrai, quelle est la part de de bon et la part de mauvais dans Robespierre aussi. Mais donc, le, le bouquin de Guillemin sur la Révolution française, c'est un monument. C'est absolument passionnant à lire. Alors, bon, on ne s'embête pas une seconde. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet de lecture euh, passionnant. Et puis sur les si quand même celui-là. J'avais dit que c'était tout pour les bouquins. Mais euh, je découvre... Euh, J'avais déjà découvert ce nom, mais je n'avais pas encore commandé les bouquins. Et je les ai reçus il y a quelques semaines. Un, un gars épatant, étonnant. Un contemporain de Proudhon. Proudhon qui est un, un des premiers anarchistes en tout cas, un des bon, catalogués dans les premiers anarchistes. Et c'est un contemporain, c'est la même époque, il s'appelle Belgarigue, Ansem Belgarigue. Il a écrit, il a très peu écrit euh, le manifeste complet de l'anarchie, il y a quelques articles, c'est extrêmement intéressant. C'est très très très décapant, c'est... Euh, il dit du mal de Rousseau avec des choses que je... Pourtant, je suis un, un fan de Rousseau, vous avez compris. Mais euh, ça m'intéresse, si vous voulez, j'ai besoin de mes adversaires pour progresser. J'ai besoin de la contradiction pour progresser. Quand on me dit du mal de Rousseau, je ne je, je ferme pas le truc en disant « ça ne m'intéresse pas, je, je vais lire pour voir ». Quand c'est Burke, euh, Burke c'est un, un intellectuel anglais, une fripouille, un, un, un défenseur de l'Ancien Régime. Quand c'est Burke qui me décrit euh, Rousseau, euh, euh, ça, pue à, ça pue à toutes les lignes, je veux dire, enfin... Moi, j'arrive pas, je trouve ça, je, je, je, il ne me convainc pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je, je trouve ça, c'est tissé, non pas de fil blanc, mais de corde blanche, c'est pas bien. Mais quand je lis Belgari qui me parle de Rousseau, je, je vois un autre genre de bonhomme qui ne cherche pas à faire gagner sa caste, il cherche une véritable égalité, une vraie, de vraie, et il dit dans Rousseau, on n'y arrivera pas. Alors, ça m'intéresse, parce que je sens que ce n'est pas mal intentionné, je sens que c'est... À mon avis, entre nous dans notre éducation populaire, là, on va reparler de Belgarie. C'est trop décapant pour que ça reste dans l'ombre. C'est disponible sur le net. Bon, j'arrête avec les bouquins, je vous parlerai de Marat ou d'autres. Il, il faut que je vous rende la main. Euh... On, est, on est assez nombreux, là. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à créer un échange pour que vous me signaliez qu et, et qu'on se parle entre nous pour examiner les objections. Euh, qu'est-ce qui ne va pas marcher Pourquoi ça ne va pas marcher Pourquoi c'est une idée à la con euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui reste à améliorer Ceux qui étaient là cet après-midi dans les ateliers, qu'est-ce qui était bien, mais qu'est-ce qui n'était pas bien -ce, Comment il faudrait faire pour que ça se passe mieux Et surtout... Euh, « Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme idée ?» Et là, je pense à... Je nous vois... J'adore cette idée. Je nous vois comme un cerveau collectif. Euh, le blog euh, que j'ai créé il y, a, il y a 8 ans, là, c'est le blog et le forum, et puis maintenant Facebook... Putain, mais c'est un cerveau collectif, mais c'est fabuleux ce truc-là. Quand tu dis quelque chose, si tu te trompes, tu te fais tout de suite moucher. Non, mais c'est précieux pour progresser ça, c'est vachement bien. Quand, quand tu dis un truc, tu avais oublié une bonne idée, paf, elle sort. Putain, euh, quand, tu, quand tu as une idée, il y, y en a un qui te dit, mais ça, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà dit, qui l'a approfondi, tac, tu trouves la référence. C'est un cerveau collectif, comme, mais c'est fabuleux cette impression. Hein. Alors c'est. On, on dépend les uns des autres, mais, mais de façon euh, bienveillante et positive, c'est tout à fait. Euh, je... C'est addictif ce truc-là. Hein. On a du mal, euh, tous les jours, on va chercher ce que raconte le cerveau collectif. Euh, Alors donc, euh, ce soir on en met un, quoi. Hein. Euh, comment on va faire pour que. Pour que ça continue, pour que, pour que ça puisse continuer sans que je sois là. Et je vois bien, moi, les, les, les militants, ils me disent euh, quand tu es là, il y a des gens qui viennent, et quand tu n'es pas là, on n'est plus que 10. C'est le bordel, ça ne ça va pas, ça ne va pas, c'est affreux. Ça, ça, ça ne va pas marcher si, si, si on n'est pas capable de trouver un truc pour changer ça. Cette idée ne va pas marcher. Comment on fait pour rester mobilisé euh, euh, il si, ne si, faut pas que ce soit. Enfin, si ça marche qu'une soirée euh, ou qu'une après-midi, ça sert juste à rien. Il faut qu'on soit des milliards. Euh, attendez, des milliards, si on s'en occupe pas, euh, euh, si c'est moi qui dois aller en convaincre 200 par 200, mais ça n'arrivera pas. Voilà, je, on va, euh, dans, dans un an, on sera. Euh, ouais, 10 000, non, on se, rien, quoi. Hein, non, il faut, faut que chacun devienne contagieux, quoi. Et comment on fait pour garder l'agnac alors, il faut que je vous parle de l'association de. de... J'ai pas entendu. Il faut que je vous parle de. Il a dit cocaïne. Ah, ah, oui, non, non, surtout pas. Non. Euh, comment. c'est je... meilleur. Il faut que je vous parle d'un truc. Ils m'ont demandé d'en parler et c'est vrai qu'il faut que je vous en parle. Depuis 8 ans, donc. Euh, moi, j'ai repéré, j'ai un fil d'Ariane, quoi. Hein. Je pense que c'est à nous d'écrire, nous, les 99%, c'est à nous d'écrire la Constitution. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas de Constitution. Les banquiers, eux, ont une Constitution, mais simplement parce qu'ils l'écrivent. C'est la sélection naturelle, hein, euh, euh, Nous, ils ont compris, nous, on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas compris, on en sera leurs esclaves. Si on veut une Constitution, il faut l'écrire. Il faut qu'on devienne constituant. On ne sera citoyen que si on est constituant. Bon, je me bagarre là-dessus, je renforce cette idée, je l'étaye, je l'affine. La, je Et il y a des, des virus, là, des, des militants qui suivent ce que je fais, qui ont créé une association, qu'ils ont appelé, bon, je ne peux pas faire meilleur nom que ça, hein, citoyen constituant. Alors là, c'est l'association, elle est bien, bien ciblée, bien calée, c'est au laser, euh, on essaye de ne pas s'occuper du reste, on devient constituant. Alors je me suis inscrit à ça, je, je, je suis devenu, alors moi je, je, suis, je, je, je, je, je tiens beaucoup à ma liberté de penser, donc je ne suis pas dans des associations, je suis pas dans des, évidemment pas dans des partis, mais je, je travaille avec des associations, avec des partis, parce que je sais bien qu'il faut s'organiser quand même, ça aide de s'organiser, et là l'idée c'est, leur idée et que je, je trouve qu'il faut défendre, euh, c'est de faire des antennes, c'est-à-dire des, des petits groupes de, de, de, de virus, des gens plus toniques que les autres, et puis qui entretiennent la, la gnaque, la flamme, quoi, pour que, pour que, pour que ça ait lieu, pour qu'il y ait des ateliers un peu partout, tout le temps. Alors, voilà, donc je, ils ont un, un bulletin, ils ont, donc là-dessus vous trouverez leur adresse pour leur écrire, ou vous, vous pourrez euh, vous inscrire si vous voulez. Euh, j'ai mis ça au fond à côté des bouquins du d'Utopia. Vous trouverez des, des prospectus que vous pouvez prendre hein, librement. Euh, et puis, ils, ils m'ont donné une, une simple liste dans laquelle vous êtes invité. Si ça vous intéresse, à mettre un nom et un email pour qu'ils puissent vous informer au fur et à mesure de ce qu'ils font. Je suis partagé ce qu'il faudrait c'est qu'il y en ait la moitié Alors, ils ne seraient pas contents s'ils m'entendaient dire ça ils vont m'entendre on... euh, à mon avis il faudrait qu'il y ait la moitié d'entre nous qui y soient et l'autre moitié qui y soit pas parce que si on est très organisé on sera très facilement fauchable et je peux vous dire que si on peut changer les choses on va se faire massacrer je sais que c'est pas sexy mais bon euh... et, et donc si on est très organisé ça va se finir en rafle alors que si on est dispersés, souterrain que ça se passe dans nos, dans nos immeubles, euh, avec les voisins, de façon informelle, personne ne le sait, mais c'est en train de se répandre. Euh, ils vont pouvoir en attraper plein, mais il en restera plein dans la nature. Et c'est vrai qu'on est moins fort. Je pense qu'ils ont besoin d'aide, les, les, les citoyens constituants, là, ils ont besoin de, de renfort Ils sont en train de mettre ils ont besoin de renfort. Mais en même temps, il faut qu'il y en ait plein qui ne soient pas dans une organisation et qu'on fasse plein, plein de, de virus, des, des nouveaux virus, euh, sans que ce soit organisé. Donc vous voyez, je suis partagé sur cette idée-là. Je, je sens bien qu'on a besoin d'une organisation, et en même temps, c'est très important qu'on soit aussi désorganisé. Donc bah, déterminez-vous, euh, suivant les arguments, bah, en, en fonction, bah, en votre, euh, avec votre liberté, votre cerveau. Hein. Mais euh, intéressez-vous au sujet, peut-être vous pouvez au moins suivre ce qu'ils font. Je ne suis pas un bon vendeur, hein. ils vont m'en vouloir, hein, parce que... Je vous dis des choses comme je le pense. Je pense que ces jeunes gens-là ont euh, euh, une énergie formidable sur le sujet qui nous intéresse. Il faut que nous devenions des citoyens constituants. Ils ont besoin de renforce, ils sont très peu nombreux, ils auront du mal à, à agir. Voilà. Sur les citoyens constituants. Donc, est-ce que je peux vous faire un appel aux questions pour dire, euh, je crois que vous avez compris, ce que j'essaye de, de déclencher... Euh, en nous, en, dans notre corps social, pour qu'on s'émancipe en écrivant nous-mêmes, non pas le droit, mais le droit du droit, c'est-à-dire la façon d'écrire le droit, les, les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Mais tout ça, je l'ai dit et redis, et redis dans des vidéos à la, sur Internet, c'est facile à voir, il faut que j'abrège et qu'on interagisse.